un film qui raconte euh, comment ça va se passer, la prochaine révolution et qu'est-ce que ça va changer que les révolutionnaires soient très massivement déjà entraînés à constituer, c'est-à-dire à la fin de l'insurrection, de ne sont pas du tout disposés à élire l'Assemblée Constituante, ils sont même très décidés à refuser d'élire et refuser de reconnaître comme légitime une Assemblée Constituante élue. Un film qui montrerait ça et qui montrerait ensuite le processus constituant avec des gens normaux, pas des professionnels de la politique, qu'est-ce que ça change Et puis les tentatives de corruption des banquiers qui viendraient essayer de se rapprocher des, des, des citoyens constituants puis qui n'y arriveraient pas parce qu'ils sont beaucoup plus difficilement corruptibles, ils ne leur doivent rien, les, des simples citoyens ne doivent rien aux banquiers. Ils sont très méfiants des banquiers parce qu'ils ont fait des ateliers, ils savent bien ce qu'on a à craindre des banquiers. Le film pourrait montrer aussi... le. Donc la qualité du processus constituant est la nature très différente des règles qui seraient écrites par cette nouvelle assemblée. Ce film pourrait aussi montrer comment les controverses sur les points importants. Il y a quelques points du processus constituant où les constituants ne vont pas être d'accord. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et ces points-là, on pourra les mettre au référendum article par article parce que là, il y a des options et le choix société, pourquoi il dépendrait uniquement des Constituants Il faudrait que le choix soit laissé à tout le monde. Donc il y aurait des parties de la Constitution, celles qui ont été polémiques pendant le processus constituant, qui feraient l'objet de, de votes article par article et non pas en bloc. D'ailleurs, ça peut être bloc d'article par bloc d'article, si les articles vont ensemble. Et puis le film pourrait montrer ensuite, c'est vraiment important aussi, euh, donc le vote article par article, la nouvelle constitution qui est promulguée, la prise, en, la prise de fonction par les, les nouveaux pouvoirs, les nouvelles élections avec euh, le vote de valeur ou le, euh, le jugement majoritaire, avec des, des, des modes de scrutin incroyablement plus respectueux de nos volontés qui nous permettent de nuancer ce qu'on veut en disant les gens qu'on aime le plus, les gens qu'on aime un peu moins mais qu'on aime quand même, les gens qu'on s'en fout, les gens qu'on n'aime pas du tout, les gens dont on a très très peur. Et avec le jugement majoritaire, personne ne peut être élu qui aurait contre lui des peurs trop intenses. J'en aurait plus du tout les mêmes. Là. Ça ferait un... Et donc, le film pourrait montrer l'importance dans, dans la, la qualité des, des, des acteurs que nous désignons. Euh, l'importance du jugement majoritaire, donc du mode de scrutin qu'aurait écrit une assemblée citoyenne. C'est une assemblée citoyenne qui va instituer un tel mode de scrutin avec le peut-être le, le vote obligatoire et le respect du vote blanc donc la possibilité de voter blanc et quand abstention plus vote blanc est majoritaire ça annule l'élection et les candidats ne peuvent pas se représenter donc ils rentrent chez eux ils ne peuvent pas se représenter tout ça c'est nous qui l'instituerions il pourrait y avoir une, une chambre législative élue comme aujourd'hui avec le jugement majoritaire et peut-être des primaires citoyennes ce ne seraient pas les partis politiques qui nous imposerait leurs candidats, mais ce serait nous qui euh, désignerions les, les gens qu'on veut présenter au suffrage. Euh, il n'y aurait plus cette règle des 500 parrainages d'élus pour être candidats, qui font qu'il n'y a que les, les faux choix, il n'y a que les, les faux nez, il n'y a que les, les fausses alternatives qui arrivent, euh, sauf cas exceptionnels comme Asselineau, euh, qui arrive à, à candidater là, si c'est, on pourrait dire que pour se présenter aux élections, euh, <coughs> il faudrait euh, peut-être pas 100 000 citoyens, 100 000 signatures de citoyens, mais pas du tout d'élus, quoi, hein, mm -hmm. bon, etc. Et le film pourrait montrer une fois que la Constitution, donc une fois que les institutions tournent et qu'on voit, pourrait montrer les, les effets de ces modes de scrutin et de ces élections plus libres, quoi si on a décidé d'avoir une chambre élue comme ça et puis une chambre tirée au sort, et il faut que les deux chambres aient dit oui pour la loi, pour que la loi soit votée, et si jamais il y en a une qui a dit non, ben on fait un référendum, il faut que ce soit les, les gens qui votent eux-mêmes. Quand les, une constitution d'origine citoyenne, elle prévoirait qu'en cas de conflit entre les organes, législatif, exécutif, ou entre les deux chambres, ben c'est toujours le peuple qui est l'arbitre, qui, qui, et ça c'est à nous de l'écrire. Et le film pourrait montrer enfin Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours Qu'est-ce que ça change de façon majeure, le fait d'avoir une vraie constitution On pourrait montrer euh, la, la situation d'un élu, d'un responsable ou d'un tiré au sort euh, qui, se, qui se goinfre, qui, qui est corrompu et qui est détecté par la chambre des tirés au sort ou par la cour des comptes, et la cour des comptes à qui on a donné le droit d'ester en justice le fait punir et on s'en débarrasse très vite. Le film montrerait comment comment la, le régime est bien plus démocratique, bien plus résistant à la corruption parce qu'il y a des vrais contre-pouvoirs. Le film pourrait montrer les euh, tentatives de corruption du système bancaire si on a gardé un système bancaire dans les institutions, ce qui n'est pas sûr. Si on écrit nous-mêmes la Constitution, on va sûrement écrire le, le fait que l'État est le seul à pouvoir créer la monnaie, que les banques n'existent plus. Vous savez que la différence entre les banques et les établissements financiers, en tout cas en France, c'est que les banques sont les seules à pouvoir créer la monnaie. Quand une banque vous prête de l'argent, elle ne l'a pas. Elle, elle écrit sur un compte « Je dois 100 000 euros à la personne à qui je prête. » Et la personne à qui je prête, elle me doit 100 000 euros. Donc à l'actif au passif, j'écris deux chiffres. C'est tout ce que j'ai à faire quand je suis banque. Il faut que j'ai une, une fraction toute petite de, ce, de cet argent-là en capital, en réserve. Mais, mais c'est rien. En fait, je, je crée l'argent quand je suis banque, j'ai le droit de créer cet argent. Et ensuite, quand il me rembourse, je le détruis. Donc l'argent apparaît quand je prête et l'argent disparaît quand, quand on me rembourse. Bon, mais ça, c'est les, les, les banques en France. Et les établissements financiers sont les, les, les établissements qui prêtent de l'argent, mais qui, eux, doivent se procurer l'argent avant. Donc ils doivent l'emprunter à quelqu'un à 2%. Et puis le prêter à 3%, enfin le prêter à plus cher. Et c'est sur la différence que c'est... Donc ça, c'est les établissements financiers. Mais si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, je pense qu'on interdirait les banques. On dirait qu'il n'y a que l'État qui peut créer la monnaie et toutes les banques deviennent des établissements financiers, toutes les banques deviennent des, des, des relais euh, de l'épargne vers le crédit, mais pas des créateurs de monnaie. Et donc non plus la, la, la faculté d'arbitrage en ne prêtant qu'aux riches et en asphyxiant les autres, y compris les États. Euh, donc je suis pas sûr qu'on aurait un système bancaire, mais il pourrait rester les établissements financiers, mais le film pourrait montrer le, les tentatives de corruption des acteurs politiques par les, les établissements financiers, et on montrerait comment ces nouvelles institutions permettent au pouvoir de se protéger contre ces tentatives de corruption. Et donc c'est une longue parenthèse, enfin une longue ouais, digression sur ce film, mais je, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ce film, je crois. Et ça montrerait aux gens la... le détail j'allais dire d'une utopie mais justement ce n'est pas une utopie c'est d'un avenir possible à con... juste à condition qu'on le veuille à condition qu'on veuille écrire nous-mêmes la constitution voilà ce qui serait l'enjeu, ce qui serait possible parce que beaucoup de gens en fait n'y croient pas en se disant on n'en arrivera jamais, ils ne nous laisseront pas mais il faudrait que le film montre que si on a vraiment fait des ateliers et on a montré la, la diffusion exponentielle de proche en proche, à la base, en, en, en sous-bruit, ça, ça, ça ne se voit pas à la télé, ça ne se voit pas dans, dans, dans, au cinéma, ça ne se voit pas dans les journaux, mais entre nous, nous nous passons le mot, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, donc on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Le film pourrait montrer qu'il y a un moment sur un prétexte, euh, je ne sais pas, un accident, une bavure, un truc qui révolte les gens, et là... Comme c'est souvent le cas, hein, une insurrection, ça commence souvent sur un, un prétexte, un accident malheureux comme ça. Sauf que là, dans la population, c'est truffé de citoyens constituants, des, des gens qui sont beaucoup entraînés. Et on montrerait des manifestations, mais pas des manifestations, c'est plus gros que ça, des manifestations monstres avec non pas des centaines de milliers de personnes, mais des, des dizaines de millions de personnes qui descendent dans la rue. Et le film montrerait que personne ne résiste à ça. Aucun pouvoir, aucune police ne résiste à ça, il y a tout le monde. D'accord, donc quelque part, c'est un appel, là on en profite, à, à faire à tous un les scénario. Voilà, à, tous les voilà, artistes, à tous, les, les tous ceux qui ont des idées, il faudrait qu'on fasse une espèce de base de données pour faire un scénario de toutes les petites scénettes qui montrent ce dont, ce dont on rêve, en fait. Ce, et qui n'est pas une. C'est un rêve parce que ce n'est pas encore advenu, mais ça pourrait vraiment devenir une réalité, quoi. Et toutes ces petites scènes de. Euh, l'établissement qui vient qui se rapproche d'un acteur politique pour essayer de le corrompre. Et puis lui qui a un doute, euh, il va craquer, mais juste avant de craquer, il en parle. Et puis le, la, chambre, la chambre des citoyens tirés au sort, qui est chargée du contrôle, euh, s'empare de l'affaire et arrive à empêcher la corruption, arrive à empêcher le, le... toutes ces petites scènes... Euh... Il faudrait qu'on arrive à refaire une base de données pour aider quelqu'un, un bon réalisateur, un, un artiste. Il y a des gens formidables, qui, pour, enfin moi, des gens que j'aime beaucoup, qui, qui pourraient comme, je sais pas, Alexandre Astier, ce serait, c'est comme un rêve, qu'un qu type avec, avec ce talent arrive à, à nous aider à, à mettre en scène ce film. Il faudrait lui donner un scénario riche, riche de, de plein d'anecdotes, de, de, Stimulante, fourmillante, qui, qui, qui donne de, une idée de l'effervescence de que va rendre possible le fait d'écrire nous-mêmes la Constitution. Il faudrait que ce soit Acier ou quelqu'un d'autre qui veut bien, quoi. Il faudrait bon. que quelqu'un mette mettre en scène.